Boukari, tu vas le remplacer. Ah oui, président, pour notre hein? sécurité, hein, on peut essayer Boukari, on ne sait jamais. Voilà. Hein? Hey! Non, non, non, non, non, non, non. Vous avez non. devant vous commando à la recette de sa fille. <rires> Regarde. Hmm? Euh, euh, président, oui, ton soldat, là, oui, imagine un peu celui-là avec une Kalachnikov, Il va tous nous tuer, nous tuer ici. On est mort. Euh... Non, mais attends, quand même. Euh, tu sais, si Dao vient ici... Même s'il si vient une kalachnikov, une lance-roquette et tout, c'est toi qui vas l'arrêter. Mmh. D'accord D'accord. Ouais. Tu as tout le nécessaire J'ai ça. Il m'a même laissé son arme avant de partir. Quoi ah bon? ah? Son, son arme. Il t'a donné son arme oui. Voilà un militaire qui cherche arme comme Vous ça. Quelle arme, tu ah! hey, Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Non. Non eh, eh, tu oublies que ça commence par moi. Ah. C'est hmm? pas normal. Il n'a qu'à nous dire, soldat daoé. Ah. C'est avec ah. ça là. Il t'a donné son âme. Ça là. Avec ça, tu vas le fouetter puis tu vas l'attacher. S'il arrive, hein? tu l'attrapes. Ouais. Tu l'attaches uh -huh. et tu l'immobilises. Ouais. D'accord Ouais. Je, je il est déjà menotté. Quoi Dao est menotté Comment, Comment ça Il a disparu ou bien il est menotté Bon, c'est lui-même qui a, qui a... Il a, il a mis le là, dans son poignet là. Moi, c'est la clé seulement qu'il s'est gardée ici. Mais où est la clé là C'est dans mon poche. Faut que ça. Oh. Non, non, non, non Attends. Je comprends pas. Dao est menotté et tu as les clés. Moi, nous vu. Boukharie, où est la clé Oui J'ai oublié oh <rire> de la table. j'ai laissé sur la table, là-bas. C'est moi pour l'avoir venu. Va chercher la table. Daou, D'où tu sors comme ça, Daou Dans le question. Dao. Oui, question. Dans le question. Boukharie, tais-toi. Président, c'est pas ce salaud-là qui, qui m'a drogué Quoi Il, il, il t'a drogué il, Oui, il m'a drogué. Il m'a fait voir une écosse. Oh. Il disait que ça allait me donner beaucoup de chance et me faire avoir une promotion. Et dès que j'ai vu naître, je me suis évanouie. tu es un, un, un, un soldat qui pleure comme ça. Oui, Même si tu n'es pas en uniforme, tu pleures pas. À mon réveil, je me suis retrouvé au sous-sol, oui. dans la salle de torture. Quoi La salle de torture Oui. Poukari C'est tu sais oui. vous qui m'emmène les là oh. Oh. Il t'a amené là-bas Oui, honorable Charlotte. Ouais. J'étais menotté sur la machine à broyer ne la pleure, pas. Ne pleure, le pleure, le pleure pas. que le président a acheté. Oh. Poukari, tu as fait ça Oui. Okay. Et puis, celle-là, j'ai vu la clé. Déposé sur la chaise électrique, honorable que a achetez. Non. Donc, Boukari, tu as enfermé Dao dans la salle de torture. Oui. Il est rentré là-bas. <rire> pour prendre sa place, c'est ce prendre que ça tu as fait. Vraiment, les gens, les gens sont méchants. Hein. Tu fais boire à quelqu'un <coughs> une potion qui le fait dormir pendant tout ce temps Attends, Comment donc, tu fais ça Attends, Boukari. Donc, comme ça, tu as une potion. Tu peux faire endormir quelqu'un pendant des, des jours, des jours. Et puis, moi, tu m'en parles pas. <rire> euh, attends. Donc, pendant trois jours, il a dormi là. C'était à cause de toi. Ouais? Et puis, tu es venu nous raconter n'importe quoi. Dis ici Oui. Je ne sais même pas combien de jours j'ai dormi. Mais, trois mais jours. Mais tu as dormi pendant trois sans jours. Manger, tu as pas sans manger. Sans boire. Et puis, mais tu dormais? dans un petit coma. Oh. Mais tu es vilain quand tu pleures. <rire> J'ai je, je parti arriver à Bila. Là ouais, quest pour... oui. Ce qu'on va faire. Euh... Tu es soldat, non ouais, Toi, tu as suivi la formation plein, commando. Plein. Toi, tu es plein Attrape-le. Attrape-le, tu l'amènes au sous-sol. Oui. Tu vas aller au sous-sol. Oui. Faut, faut pas gâter moins un C'est ça. Désorme-le, d'abord, le l'âme-là est dangereuse. Deux ça. Voilà, tu lui fais la même chose, tu lui fais ce qu'il t'a fait, tu le mélanges tu lui donnes la potion, là. D'accord, non, attends, Non, faut pas tout lui donner, faut garder un peu pour moi. Tu me fais quoi avec ça Tu veux faire quoi avec ça. Go, attends. Go, go, tu pas quoi elle la potion, là Oui, mais attends, chacun cherche à évoluer, hein. Il ah, veut évoluer. évoluer pour aller où Il veut m'endormir, moi. Et je veux ben... donner la potion <rire> euh, Président Tu vas dormir longtemps, mon ami.